Bonjour, nous allons ensemble essayer de corriger cette évaluation. Euh, donc, Dans un premier temps, je vais euh, surligner les adjectifs euh, qualificatifs épithètes. Alors, euh, vous aviez euh, par exemple hein, Rocheuse, ici, euh, qui sera rapportait au nom Parois. Vous aviez euh, Incessant, qui sera rapportait au nom Tonnerre. Vous pouviez également relever inexploré, qui qualifiait ouest, l'ouest inexploré, ou euh, grande devant euh, cascade, hein, la grande cascade. En revanche, il ne convenait pas de euh, relever euh, gonflé, puisque vous aviez l'adjectif, euh, l'adjectif av était ici attribut, hein, vous aviez euh, l'auxiliaire être. Euh, vous pouviez aussi souligner fondu. Ici, qui se rapportait à neige. Je vais maintenant euh, souligner les propositions subordonnées euh, relatives. Donc, euh, vous pouviez prendre qui se trouve à l'extrémité ouest de Narnia. Voilà, qui, euh, qui qualifiait euh, le nom euh, lac. De même, vous aviez dont je te parle. On reconnaît le pronom relatif dont. Ou encore, qui bouillonne et tournoie sans cesse. voilà euh, c'était euh, et puis la dernière hein, qui vient des montagnes de l'Ouest inexplorées. voilà vous en aviez euh, quatre, hein, il fallait en relever euh, trois. voilà euh, enfin je vais terminer en soulignant euh, des groupes euh, prépos prépositionnels complément du nom alors il euh, y avait deux tonnerres ici qui complète le nom roulement. Vous aviez euh, du lac. Qui complète le nom eau. L'eau du lac. Hein. On reconnaît la préposition du ici. Euh, de même vous aviez du chaudron ici. Qui complète le lac. Le lac du chaudron. Ou l'ouest euh, de Narnia. Ici. Le monde de Narnia. Hein. Voilà, pour euh, quelques, quelques groupes prépositionnels que vous auriez pu relever. A bientôt